Yorana les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis content parce qu'on se retrouve avec mon grand-père, mon Kum koum et ma popo. <rire> aujourd'hui on va faire une dégustation de ce magnifique gâteau. En fait je ne vais pas vous dire ce que c'est, vous allez devoir deviner. Je dis donc si jamais tu passes par là, on va mm -hmm. faire tester ton gâteau. Alors, on va goûter. C'est Et C'est bon. C'est C'est bon. C'est C'est bon. C'est bon. C'est quoi le goût C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est C'est C'est C'est C'est bon. C'est bon. C'est quoi C'est quoi? C'est bon. C'est local. Moi j'ai deviné. C'est un truc local. Non. Bubu. ça pousse sur un arbre. non. Et il comme Mais il un Non. C'est un fruit... Passion. Non. Non plus. En fait, on n'a pas l'habitude de voir en euh, gâteau. Et c'est pas aussi sucré, en fait, normalement, ce fruit-là. Vous mm. voulez que je vous dise? Mm -hmm. C'est du ah, ourou. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On sent un peu oui oui. oui. Oui, oui. En fait, c'est un uruspé, c'est... Non, c'est un Comment on dit... ah, s'appelle bon, bon. oui, oui, ah. faire... euh, ça urumère, mûr. Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est sucré. on peut faire le Ah, aussi, c'est ça Du coup, on valide Ooh. On valide, Ooh. on dit à Judith, uh, on, on valide. Oui, c'est bon. C'est bon pour elle. Je pour Mmh. Mmh. Alors ah, les amis, si jamais ça vous intéresse de voir une vidéo avec la recette de ce gâteau ourou n'hésitez pas à liker la vidéo et hein, à me dire aussi en commentaire que vous voulez la recette comme ça. Ça va être un plaisir de vous partager cette recette là. Et je remercie aussi Judith, si jamais tu passes par là, je te fais de gros bisous. Merci de nous avoir fait découvrir ce gâteau avec euh, mes grands-parents. Ça va, vous avez aimé Oui. Miauro. Miauro tra gâteau. Gâteau uru. Gâteau C'est bon moi. Il y a beaucoup de goût, il y a beaucoup de saveur et aussi c'est pas sec. Le gâteau. Ok, okay. Maruru. Voilà, les mm. amis, donc merci d'avoir regardé cette vidéo là. Prenez soin de vous, il me reste plus qu'à vous dire. maruru, Nana, et à bientôt. Yo, Nana. Yes, Marourou, concom il, il suffit juste de couper là, et après c'est bon, on peut voir. Oui. On se déshydrate un peu. Non, on se réhydrate. Ou on se réhydrate avec ces amandes et même pour moi je veux boire pour ce qui est que elle a dit de tout dire et I'm a broken heart give you all the bricks and no I'm letting go I'm breaking Salut les amis, donc là on est en ville parce que je dois aller récupérer des affaires Je devais également aussi récupérer un fondant au chocolat, plutôt un fondant au Nutella Donc du coup j'ai hyper hâte de goûter ça Vous savez c'est mon gâteau préféré <musique> Voilà. Ouh. Salut les amis, on est au Taekwondo. Hemity, tu dis bonjour. Il y a les deux là qui jouent avec le mannequin. Hemity qui s'étire. Bon les amis, désolé, je ne les ai pas filmé juste avant. Bon, il s'est rien passé, j'ai travaillé un peu, j'ai envoyé des mails. Et puis je crois que c'est tout. Et donc là, on va s'entraîner au Taekwondo. Et puis, euh, bah voilà. C'est parti. Et moi je les regarde Faut que j'aille me changer Bon les amis on va commencer dans une demi-heure On attend le reste Et là il y a un petit pied là on voit que ton pied, Donc, du coup, on attend les autres et on va commencer dans ben, 30 minutes. Voilà. <musique> Okay. Nana. Uh, Nana. I'm sorry Nana. Daddy. Nana. Après, salut les amis, je suis désolé hier soir j'étais trop chaos. Enfin On s'est quand même bien entré nos taekwondo. J'ai quand même tout donné. Donc j'étais fatigué. J'ai pas pu terminer ce vlog là. Donc du coup, on est le lendemain. Finir ce vlog là maintenant. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. De me dire aussi en commentaire si ben, vous voulez la recette, une vidéo de recette du gâteau ourou Que j'ai fait goûter à mes grands-parents. Ah ouais, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est le 1er décembre. On est en début du mois. Donc du coup, c'est le mois de Noël. Ouais Franchement, c'est mon mois préféré parce que il y a Noël, il y a les cadeaux. J'adore ce mois-là parce que les gens sont plus heureux, enfin je trouve, au mois de décembre, janvier aussi. Mais bon décembre, euh, j'adore ce mois-là. Voilà, profitez bien de vos amis, de votre famille, de vos proches. Et puis de toute façon, je pense que pendant le mois de décembre, je vais filmer plus de vidéos. Donc euh, restez connectés. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste en dessous et d'activer la cloche de notification pour bah, recevoir mes prochaines nouvelles vidéos. Donc sur ce les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire. Prenez soin de vous. Maururu Nana et à bientôt les amis. Ciao